Je suis tellement fière d'être là aujourd'hui avec tous les travailleurs français et leurs syndicats. Parce que la lutte aujourd'hui est tellement importante pour tous les travailleurs en Europe. Parce que c'est la première, certainement la première des attaques de l'austérité. Ça arrive dans d'autres pays de l'Union européenne aussi. C'est très important que les, les travailleurs et les syndicats gagnent cette lutte. Démontrent leur solidarité, les uns avec les autres. On n'acceptera pas du tout de réduction de nos droits. Au revoir. Ce qui pourrait créer une mobilisation européenne, c'est justement de dire que les moyens existent. Et que c'est donc un combat que nous devons mener au niveau européen, nous les organisations syndicales, c'est d'avoir plus d'harmonisation au niveau de la fiscalité, tant au niveau des sociétés qu'au euh, niveau des personnes physiques et cette harmonisation permettrait de faire en sorte que les, que les pays, que les régions ne se fassent pas de la concurrence sur le dos des travailleurs, l'harmonisation fiscale permettrait de financer les régimes de pension et globalement la sécurité sociale. En fait, à chaque fois qu'il y a un pseudo problème de, de budget par rapport à la sécurité sociale, c'est systématiquement les travailleurs qu'on veut faire payer. alors que euh, on est dans, dans des économies euh, qui ne fonctionnent pas si mal. Quand on regarde la façon dont, dont les entreprises engrangent et bénéfices aujourd'hui, euh, on peut constater un peu partout en Europe que, en effet, euh, L'espérance de vie augmente, mais l'espérance de vie en bonne santé diminue dans de nombreux pays et donc obliger tout le monde de façon uniforme à travailler jusqu'à 64 ans, ça n'a pas de sens. Il faut écouter les propositions des organisations syndicales qui, elles au moins, euh, travaillent avec des, des propositions qui sont beaucoup plus euh, mesurées et, et, et axées sur la réalité de terrain. Sur la retraite, on a, on a une actualité. Il bon, faut savoir que le gouvernement précédent a, avait déjà pris la décision d'augmenter l'âge de la pension. Et malheureusement c'est acté par contre, les deux dossiers sur lesquels il y a de, de, de grosses discussions, c'est tenir compte justement de la pénibilité des métiers pour avoir un accès à l'âge de la pension différent en fonction de, de cette pénibilité. Et à côté de cela, toute une, toute une série de, de modifications, de réformes que le gouvernement veut mettre en place pour ce qui concerne la pension anticipée qui justement aujourd'hui permet de répondre à, à, à certains métiers particulièrement compliqués comme, comme les infirmières comme, et comme d'autres métiers d'ailleurs.